Bonjour à tous, on reprend les sorties après l'absence de la semaine dernière pour cause de live. Le rituel du vendredi avec les annonces Asmodée, FFG Edge et Games Workshop. On va commencer avec Attrape Rêve, un jeu pour les enfants des 4 ans qui leur permet de développer le sens de l'observation et l'estimation des formes tout en repoussant des méchants cauchemars. À leur tour, chaque joueur choisit une carte doudou qui recouvre complètement la carte cauchemar située au centre de la table. Si le cauchemar est totalement recouvert par le doudou choisi, le joueur remporte le jeton rêve qu'il installe autour de son nuage bien douillet. Les enfants imaginent et racontent leurs rêves au fur et à mesure qu'ils gagnent des jetons de rêve. Le premier ou la première qui remporte 12 jetons rêves gagne la partie. Vous trouverez également dans cette boîte deux petites variantes dont un mode coopératif à partir de 3 ans. On est donc sur un système à la couleur des émotions hein, où les enfants sont invités à prendre la parole en se confiant sur leurs rêves. C'est un bon moyen de débloquer les angoisses et d'aider les petits à verbaliser une porte ouverte également à l'imaginaire et au conte. Bref que du bon pour produire des futurs gamers armés de leur imagination bien cultivée. C'est au prix de 18,90€, donc à partir de 4 ans, pour moins de 30 minutes, 2 à 4 joueurs. On poursuit chez Edge avec le très attendu God of War. Dans les entrailles de Midgard, les Nornes mystiques sont à la recherche d'un moyen de guider le destin du monde. Elles observent le puits du destin Uror qui leur dévoile une infinité de futurs possibles et leur permet de modifier les chronologies des événements. God of War, le jeu de cartes, est donc un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs qui contrôlent les personnages du jeu vidéo en se déplaçant à travers des scènes constituées de plusieurs cartes, chacune présentant un défi unique à relever. Utilisez les cartes actions et augmentez votre deck avec des améliorations pour déchaîner les pouvoirs contre vos ennemis. Je vous conseille tout simplement d'aller regarder la vidéo de So Many Bits qui nous fait un player sur le sujet. Je la mets en indexation ici au niveau de la vidéo. Ce sera au prix de 36 euros à partir de 14 ans, 1 à 2 heures pour 1 à 4 joueurs. On aura également une extension pour Time Stories. Que se passe-t-il donc entre les missions auxquelles participent les agents Expérience vous propose des contenus additionnels et donc optionnels et donne l'opportunité aux joueurs de faire des choix cruciaux au cours des événements qui se déroulent entre ou pendant les missions du cycle Révolution. Cette boîte permet également de faire évoluer son agent de scénario en scénario, euh, avec cette extension euh, lit tous les événements du cycle bleu pour former une véritable campagne. Attention, c'est une extension, donc elle ne peut pas être euh, jouée seule et donc il est indispensable de posséder euh, une mission de Time Story Revolution pour pouvoir l'utiliser. Perso, toutes ces sorties commencent à me titiller je n'exclus pas l'idée de revenir très bientôt sur ce game. L'extension sera au prix de 18 euros. Pour les roulistes, en mal de sorties Star Wars, on retrouvera une boîte de base pour l'appel de Cthulhu. C'est toujours une bonne chose ces boîtes car elles permettent de se lancer en fait dans l'aventure et nous l'avons dit dans la cantina la semaine dernière, ça manque cruellement pour notre space opéra. On y trouvera un livre de 56 pages avec l'introduction et seul face aux flammes, un livre de 24 pages qui regroupe les règles de base de l'appel de Cthulhu, un livre de 80 pages d'aventure, un livre de 16 pages, indices imprimés et 5 fiches investigateurs pré-tirées, 4 fiches d'investigateurs vierges et 7 dés spéciaux. Bon, on connaît la maîtrise de Edge pour ce genre de kit. Donc, si l'univers vous intéresse, ben foncez. Ce sera au prix éditeur de 34,95 euros. Une semaine à la fois calme et excitante pour Games avec l'arrivée du très attendu Slave to Darkness que je présenterai sur la page. et sera votre guide complet sur les adorateurs du chaos. Vous y découvrirez le monde de ces guerriers brutaux et intransigeants qui suivent les sentiers de la gloire. Entre les aptitudes d'allégeance, les règles de sous-faction ou autres domaines de sorts, vous aurez de quoi lever et personnaliser une armée digne des dieux sombres. Ce sera accompagné par des sets de cartes ainsi que des sorts persistants. Le gros avantage sera de jouer vos factions Warcry, mais attention si celles-ci ressortent pour Edge of Sigmar, c'est dans des boîtes doubles afin de répondre aux exigences de points de jeu. N'imaginez donc pas passer de Warcry à Edge of Sigmar, mais bien de Edge of Sigmar à Warcry. Il est décevant hein, de voir que les adaptations ne sont que des boîtes avec des figurines en double, on aurait aimé de nouvelles gravures et si le crossplay est à saluer, il faut reconnaître que sur ce coup-là, ils ont cédé à la facilité. Warcry, toujours avec la sortie du tome des champions, qui vous introduit entre autres un mode multijoueur jusqu'à 5, avec les règles de mêlée monstrueuses, on y retrouvera également des quêtes, des défis et de nouvelles créatures. Bien évidemment, c'est une extension qui nécessite le jeu de base, elle sera au prix de 25 euros. N'oubliez pas, hein, la superbe Start Collecting de Slave to Darkness, j'en avais déjà parlé, mais je ne peux m'empêcher de vous en retitiller un petit coup, vu que les figurines sont vraiment somptueuses, le Lord sur Karkadrak vent du rêve avec sa fureur destructrice par exemple, hein, jeter un dé pour chaque unité ennemie à 1 pouce ou moins de cette figurine. Après que cette figurine a effectué un mouvement de charge sur 2+, l'unité ennemie concernée subit 3 des blessures mortelles. C'est un tout petit exemple de ce qui vous attend. Notez également hein, les nouvelles pauses des chaos qui devraient convaincre les derniers résistants. Dans la même veine, on retrouvera Warhammer Quest Blackstone Fortress Annual 2019 qui va vous permettre de relever la difficulté du jeu pour les plus ultimes et introduira des modes solo plus divers avec notamment la possibilité d'entreprendre seule une quête ou de s'adjoindre des suivants qu'on avait déjà initiés dans Escalade. On aura également trois nouvelles quêtes. Mais également, pour conclure, les règles permettant aux joueurs de pratiquer Blackstone Forteresse avec moins de 4 explorateurs et des éléments étendus permettant aux explorateurs de visiter 4 quartiers de la cité portuaire de Précipice. Bref, de quoi pérenniser votre jeu un maximum et ce pour seulement 20 euros. On termine avec Aeronautica. Bon. Vous le savez, j'ai un petit faible pour ce jeu. Le souci, c'est que c'est encore une sortie orque avec des quotes bombers. C'est une très bonne idée, les petites bombes pilotées qui vont vraiment faire délirer sur le plateau. Après, c'est bien gentil, mais les seules sorties que l'on a eues pour l'instant, c'est pour les orques. Donc, bah, on est passablement en train de déséquilibrer, voire de lasser les joueurs. On attend tous une nouvelle faction pour transformer l'essai. A minima, des nouveaux avions au moins pour l'Empire. Et là, ça tarde un petit peu trop, alors faites attention. Ce sera au prix de 40 euros. Voilà, j'en ai terminé avec cet expresso qui sera un petit peu tardif. Bah, vous le prendrez après avoir déjeuné. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Bah, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et à vous donner rendez-vous ce week-end pour la présentation de Aurora Arkham la dernière heure, et puis un petit peu de déboîtage pour Conquest. Allez, à très bientôt. Ciao